en el homenaje que me hacéis que, que estoy muy agradecido a ello porque otras veces estaba en Marsella muy bien y, y muy feliz ahora lamento no, no poder estar con ustedes una vez más y, y de, deseo que os guste en el de todo el mundo, porque es una de mis películas favoritas. Y <risa> Avec le même amour, disons. Avec amour. Toute la musique. Toute la musique. Peut-être une chanson de... De you know? euh, <coughs> Peut-être la musique brésilienne. Peut-être la musique argentine. Il a fait tango. Tango, il a été nominé à l'Oscar aussi, pour Argentina. Et je crois que Carlos et la musique. Il est, il, est il est la musique. Il est la musique, je retiens. Et il a dit tous mes films sont des films musicaux. Et effectivement, Aoulalia a raison ses films sont musicaux et chorégraphiques dès le départ. Et surtout, juste pour, comme vous allez voir le film tout à l'heure, sa caméra elle-même danse. Et ça, c'est une chose qui est intéressante à voir c'est-à-dire que la chorégraphie et la musique vont au-delà de représenter la danse il y a vraiment une danse avec la caméra. cette fille euh, euh, très très libre qui faisait absolument tout ce qu'elle voulait je continue d'ailleurs mais euh, voilà donc euh, ça a été... il euh, y a eu pas mal de, de, de danseuses, de comédiennes qui ont passé euh, moi j'étais la première et la dernière et, et, et même comme ça je ne voulais pas vraiment le faire enfin je, vraiment je, je n'avais rien à faire parce que j'étais très bien là où j'étais, mes parents étaient danseurs, j'étais dans le me ballet de mes parents et j'avais une vie tout à fait superbe et j'avais très peur euh, j'avais très peur que ma vie change et je savais que ça allait changer. Et effectivement, euh, après Carmen, bah, ça a été, euh, voilà, c'est le rôle d'une vie. C'est très, très difficile dans une carrière de comédienne ou d'autres choses de commencer par le plus haut. Et euh, après, c'est très, com très compliqué de le maintenir. Hein. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a été Cannes, on a été nominé aux Oscars. Oscar, et il y en a eu deux Oscar. autres films de Carlos Sora qui ont été nominés aux Oscars. Tu a... dû faire un choix hein, dans le. Oui, dans le oui, film, mais sûr. Ben, enfin, c'est pas mal quand même. Hein. <rire> Trois films nominés. Et voilà, moi, ça a été une histoire euh, incroyable. Après, euh, j'ai fait avec lui La mort sorcière, que vous verrez demain, pour ceux qui sont intéressés, mais bon, là c'est différent, euh, et après j'ai fait Los Tancos, qui n'a rien à voir avec la danse, avec Fernando Fernando Gómez, un des plus grands comédiens, auteurs, euh, enfin écrivains euh, espagnols, c'était mon amour euh, platonique, <rire> et que j'avais fait après Elvira Cani Múnaparte, et voilà, donc euh, c'était magnifique euh, travailler avec Carlos, et j'ai quand même un côté aussi un peu familial, Puisque ma, ma petite fille est l'arrière, la première arrière petite fille de Carlos Saura, donc on est un peu connectés oui. euh, de ce côté-là. Un, voilà. un peu. Euh, un peu beaucoup passionnément. Euh, oui, et là de le voir comme ça, euh, là je, je suis un peu triste.